Le contrat de service, vous savez que c'est un élément essentiel pour vos collaborations avec vos clients. Mais en même temps, ça reste un sujet difficile d'accès pour nous. On ne sait pas par quoi commencer, on craint d'oublier des éléments importants et surtout de mettre sa responsabilité en jeu. Mais si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez conscience que c'est un sujet capital pour la réussite de votre entreprise et que ça vous aidera à mieux dormir la nuit. Dans cette vidéo, on va essayer de répondre aux principales questions que vous vous posez sur le contrat de service MSP, de balayer toutes les zones d'ombre et surtout de vous donner les clés pour cadrer juridiquement la relation avec vos clients. Selon votre situation, deux cas de figure se présentent. Si vous n'êtes pas encore MSP et que vous facturez toujours au temps passé, déjà vous pourriez aller voir cette vidéo. Mais surtout, vous devez avoir en tête qu'un contrat MSP n'a rien à voir avec les contrats que vous pouviez avoir avant. Ça, on va le voir juste après. Mais le fait que les services et les besoins en cybersécurité évoluent et que les responsabilités ne sont pas les mêmes, vos contrats MSP sont ainsi assez éloignés du modèle d'avant le deuxième cas, c'est si vous êtes déjà sur le modèle MSP et que vous avez pris un contrat standard sur Google. Vous prenez un sérieux risque car votre contrat n'est pas adapté à ce que vous proposez comme service. Même si le contrat vous semble bien fait, des spécificités liées à votre offre ou votre périmètre de prestation ne sont pas forcément pris en compte et sont ainsi de nombreuses zones d'ombre que vous prenez le risque de découvrir lorsque vous aurez un problème. C'est pour ces raisons qu'il vaut mieux faire appel à un avocat spécialisé qui connaît le monde de l'informatique et qui saura adapter le contrat de service aux contraintes de notre secteur. Bien sûr, faire appel à un avocat a un prix. Mais ça reste un investissement limité qui vous assurera d'être mieux préparé si vous avez un litige. N'étant pas juriste moi-même, et pour être très honnête, ce n'est pas un sujet qui me passionne au quotidien, j'ai proposé un échange avec maître Eric Lequelenec, spécialisé en droit du numérique. Nous allons lui poser les principales questions que vous vous posez sur le contrat de service quand on est MSP. On est ici avec euh, Maître Eric Lekelenek. Bonjour euh, Maître Eric Lekelenek, est-ce que tu peux te présenter très rapidement Bonjour, oui, Eric Lekelenek, donc j'interviens euh, auprès de mes clients, euh, qu'ils soient prestataires ou fournisseurs de solutions informatiques, je suis moi-même spécialiste en droit du numérique et euh, j'ai une petite spécialité complémentaire je ne me contente pas de rédiger et de négocier les contrats. Je m'intéresse aussi à leur mise en œuvre, que ce soit évidemment quand tout se passe bien, mais aussi quand ça se passe un petit peu moins bien en pré-contentieux, contract management en vrai et contentieux. Excellent, je crois que c'est vraiment des sujets qui vont intéresser tous nos abonnés. Alors, je t'ai préparé quelques questions que effectivement nos, nos, nos partenaires MSP, prestataires informatiques se posent souvent, donc je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Alors, j'ai une première question pour toi, c'est en quoi est-ce qu'il faut un contrat particulier quand on est MSP par rapport à des contrats plus traditionnels basés sur du temps passé Oui, on distingue effectivement la régie traditionnelle qu'on rate attache d'ailleurs souvent à de l'infogérance pour des services run, de ce qui consiste dans ce nouveau modèle des services managés, qui repose le plus souvent sur une enveloppe au forfait. Alors, c'est vrai qu'il y a des particularités à la fois techniques, économiques et juridiques qui elles-mêmes vont diriger vers la nécessité d'un contrat particulier puisqu'on ne peut pas plaquer l'existence sur ces particularités sur lesquelles je vais revenir un petit peu parce qu'elles sont quand même suffisamment notoires pour qu'il y ait vraiment une traduction dans le contrat. La première, c'est évidemment qu'en mode service manager, on est sur de l'entrée anticipatif, tout autant que du réactif. Alors qu'il est vrai que dans beaucoup de contrats de services informatiques infogérance à la papa, on était sur une logique de ticket, on était effectivement sur du réactif en fonction de la demande client, ce qui amène d'ailleurs le euh, prestataire à euh, le plus souvent d'ailleurs avoir une grande autonomie dans la réalisation des prestations, précisément parce qu'il va avoir une sorte de mandat qui lui est donné par le client pour traiter avec les différents éditeurs ou prestataires qui vont constituer le système d'information du client. Et ça aussi, ça nécessite d'être prévu dans le contrat, tout autant qu'on a un outil génial, qui est le fameux RMM, hein, Remote Monitoring Manager, qui permet aussi aux prestataires et eh bien d'avoir les outils opportuns pour intervenir de manière anticipative, en tous les cas au bon moment, pour assurer une qualité de service très importante aux clients. Donc c'est vrai que toutes ces particularités, bah, évidemment, vont de pair avec le modèle économique au forfait et nécessitent nécessairement d'avoir un contrat qui soit lui-même adapté. Il n'y a rien de pire qu'un contrat qui serait en total décalage avec ces éléments et les caractéristiques clés euh, du service manager. Alors, c'est vrai que nous, on nous demande souvent, est-ce que vous n'auriez pas un modèle de contrat, si on doit l'avoir chaque semaine Alors, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi est-ce qu'il faudra avoir un contrat spécifique pour sa propre société et non pas un contrat standard qu'on a trouvé sur Google ou que notre fournisseur nous a donné Mais Évidemment, c'est clé et, et ça l'aide d'autant plus que chaque euh, société informatique a sa propre euh, Histoire, on parle des ESN maintenant, entreprises de services de numérique, et, et que euh, au-delà d'avoir sa propre histoire. Euh sa propre typologie de clients. Hein. Certains sont plus dans le secteur industriel, d'autres l'agroalimentaire, voire les services. Et, et tout ça fait que euh, ça amène chacun de ses prestataires à avoir aussi non seulement euh, sa propre politique commerciale, mais aussi euh, sa propre méthodologie. Et donc, la manière dont le service va être délivré, euh, se traduit aussi par des processus techniques et organisationnels que le contrat doit refléter. Or, si je prends un modèle standard et que là aussi je viendrai, même s'il est très bien rédigé et qui porte bien sur les caractéristiques clés que j'ai rappelées sur le contrat du service effectivement managé, on va bien voir que euh, ce décalage va euh, évidemment être de plus en plus important dans le temps que, euh, entre euh, ce qui est écrit et ce qui est réellement délivré, on ne va pas s'y retrouver et le client lui-même sera peut-être perdu, voire même se sentira trompé puisque on viendra toujours lui dire ah non c'est pas prévu, ah non c'est pas comme ça que ça marche, ah si seulement vous m'aviez dit avant euh, et, et ça c'est juste pas entendable. Le premier point sur lequel il y a vraiment une spécification importante à faire, c'est justement sur la phase de cadrage. Toutes les entreprises du service du numérique n'ont pas du tout la même approche. Sur cette étape clé, est-ce qu'elle est en avant-contrat, donc plus ou moins offerte, ce qui peut s'entendre pour une clientèle de TPE Est-ce qu'elle nécessite effectivement d'être intégrée dans ce que moi j'appelle le build, la construction du service, pour peut-être mieux adapter d'ailleurs le périmètre du contrat, on y reviendra, mais aussi le coût associé c'est vrai que là déjà, c'est un élément différenciant. Je pense aussi que euh, en fonction justement de euh, la segmentation de la clientèle, on peut aussi avoir une politique pour les ETI qui sera évidemment pas la même que pour les PME ou que pour les TPE. Le deuxième élément sur lequel Évidemment, il faut être très précis, c'est quelle autonomie confier aux prestataire de service managé Est-ce que ça va être vraiment un, un, un mandat avec carrément une délégation de signature C'est-à-dire pour faire évoluer le service, on a des indicateurs de qualité. Et finalement, le prestataire de service managé a carte blanche pour euh, donc réaliser euh, ce niveau de qualité attendu, bien sûr dans les limites du prix convenu ou est-ce qu'à l'inverse, c'est vraiment une intervention plus restreinte avec une autonomie très faible parce que votre client lui-même aura son propre service informatique. Bah ça, euh, généralement, dans un contrat standard, on saura pas placer le curseur au bon niveau. Et puis, troisième, point, effectivement, de différenciation euh, sur lesquels, je pense qu'il faut absolument euh, faire cet effort d'individualisation, c'est sur la gouvernance du contrat. Est-ce que euh, mon client souhaite être informé Comment il souhaite avoir cette information Est-ce que ça doit passer par des comités euh, de pilotage ou projet Est-ce que ça passe simplement par des bons euh, d'intervention Donc tout ça, c'est vrai que ce n'est pas si clair et, et, et on ne le retrouvera pas de toute façon dans un contrat standard. Ça nécessite en effet cette phase de, de spécification et d'individualisation. Oui, il faut vraiment que ça replète sa propre façon de, de travailler. Et de délivrer le service, alors sans parler bien sûr, des indicateurs qu'on peut fixer euh, généralement en annexe ce qu'on appelle évidemment les fameux service level agreements les SLA tout à fait pour rebondir un peu là-dessus on a parlé de périmètre donc c'est quoi les éléments importants à en prendre en compte dans le périmètre du contrat et c'est vrai qu'on a aussi de plus en plus tu en as parlé dans, juste avant c'est la notion aussi quand je collabore avec un service informatique est-ce qu'il y a des fois des choses à bien prendre en compte sur les, les, les rôles et le, le périmètre de chacun ouais. oui alors euh, évidemment euh, première notion du périmètre euh, Thomas c'est bien entendu le périmètre technique et fonctionnelle. De quoi on parle Est-ce que c'est tout un, un ensemble qu'on appelle système d'information client Est-ce que ça n'est qu'une partie Est-ce que d'ailleurs, euh, au sein même d'un périmètre, c'est juste les, les, les serveurs et pas effectivement euh, les, les postes, euh, les PC, euh, par exemple Voilà. Après, on place évidemment euh, le curseur au bon niveau, justement en lien avec les équipes techniques et leur niveau de compétence que le client lui-même va pouvoir euh, vous dire. Euh, ensuite, évidemment, il y a l'aspect organisationnel. Et ça passe généralement, pardon de revenir à des notions un petit peu classiques, par un RACI. Hein, on va dire qui est responsable, qui approuve, qui est consulté, qui est informé. Et c'est ça aussi, indépendamment euh, des instances de gouvernance de la relation euh, évoquée tout à l'heure, qu'on va pouvoir placer le curseur, donc le niveau d'intervention et évidemment le prix associé au bon niveau. Moi, euh, je pense que sur un contrat de service managé, il doit y avoir nécessairement en annexe un RACI pour justement avoir peut-être une offre standard, peut-être une offre améliorée. Alors après, on peut s'amuser comme certains prestataires entre du bronze, du gold et du premium, peu importe. Après, on l'adapte comme on veut, mais au moins, il faut réfléchir aussi en lien avec sa politique tarifaire à ses différents niveaux de services liés, bien sûr, aux indicateurs et aux services qualité associés. Donc, on le voit bien. C'est bien sûr compliqué euh, sur des ETI. encore une fois, on peut offrir cette phase de cadrage et fixer un périmètre standard avec peut-être des offres euh, clés sur des sociétés donc de taille euh, euh, on va dire euh, moyenne. Euh, et évidemment dès qu'on va aller sur les grands comptes, ça nécessite une personnalisation encore une fois. Moi je pense que euh, évidemment euh, il faut dans cette logique de service manager, vraiment trouver le point d'équilibre entre ce qui est du sur-mesure et ce qui va être nécessairement adapté et spécifié pour un client, en tous les cas, qui justifierait qu'on fasse ce travail de spécification. Très bien. Il y a aussi tout l'aspect responsabilité. Je pense que des fois, les gens, quand ils vont sur le MSP, ils ont peut-être un peu peur de ça. Donc, c'est quoi les, les grosses exclusions de responsabilité qu faut, qui sont importantes à prévoir dans, dans son contrat au départ Alors, je, je, moi, je pense que la première, et c'est en lien avec ce qu'on vient de se dire sur le périmètre, c'est tout ce qui n'est pas euh, précisément un, un standard par un éditeur euh, connu, reconnu ou un fabricant, d'ailleurs, parce qu'on n'a pas parlé du hardware, Bien entendu que le prestataire de services managés intervient aussi sur le hardware devrait, euh, j'ai envie de dire, de base et par principe, par défaut, être exclu. Voilà, il y a encore des entreprises qui ont euh, des euh, logiciels métiers. Je vais même plus loin encore de l'outillage avec de, de la commande numérique auto-développée. Bon, ça, évidemment, à moins d'investir vous en tant que euh, prestataire de services managés dans ces solutions particulières, ça n'en vaut vraiment pas la peine. En revanche, euh, sur tout le reste, ben évidemment, on va retrouver toutes les exclusions qu'on a classiquement sur un contrat de TMA ou un contrat d'infogérance. Bien entendu, ça va être en cas de modification ou d'ajout du périmètre sur lequel intervient euh, le prestataire de service managés sans qu'il en ait été informé. Ça va être également euh, des exclusions liées à, euh, on va dire, la formation ou en tous les cas la sensibilisation personnel, euh, ce système d'information et aux enjeux de sécurité. Sur la sécurité, il faut faire extrêmement attention. C'est bien que depuis la crise Covid, on a une explosion de la piraterie. Et je crois que de ce point de vue-là, le prestataire de services managés est responsable de mettre en place justement les outils pour assurer un niveau de sécurité au regard de l'état de l'art et des connaissances. En revanche, euh, l'antivirus peut lui-même avoir euh, ses limites et ses failles. Et puis, euh, comme on vient de se le dire, l'utilisateur euh, est lui-même souvent euh, la première cause de la faille, euh, notamment en ouvrant une pièce jointe qui elle-même est dérolée. Donc on le voit bien, euh, concrètement, euh, c'est toujours cette recherche d'équilibre entre le standard lié à un périmètre sur lequel, bien entendu, le prestataire de service manager va s'engager et fournir une qualité de service, de ce que, euh, finalement, le prestataire lui-même ne maîtrise pas vraiment, soit du fait des clients, soit du fait de tiers, sans parler, bien entendu, du cas de force majeure qui permet de toute manière d'exclure sa responsabilité. Alors, est-ce qu'une crise sanitaire est un cas de force majeure ou pas en tous les cas, contractuellement, rien n'empêche de le prévoir. Pour rebondir là-dessus, c'est vrai que tu as un exemple que tu l'as donné un petit peu. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de cas de piraterie, mais euh, on observe aussi maintenant des cas de piraterie, des fois chez des éditeurs. Donc, il y a une grande crainte aujourd'hui des, des MSP, des prestataires. C'est qu'est-ce qui se passe si mon éditeur de la solution cloud que j'utilise se fait pirater Quelle est la propre responsabilité du MSP euh, si cela devait arriver Alors, euh, ces questions-là sont en fait extrêmement réglementées dans le sens ou depuis le Règlement Général sur la Protection des Données, le fameux RGPD, vous avez, vous, en tant que prestataire informatique, la qualité de sous-traitant et votre client est censé être le responsable de traitement. En tant que sous-traitant, dès que vous avez connaissance d'un risque, quand bien même, heureusement, la piraterie n'a pas encore été prouvée, vous avez une obligation d'information auprès de ce responsable de traitement. Elle est même obligatoire, cette information, en revanche, si la faille est avérée et que d'autres clients ont, bien entendu, été euh, victimes. Après, il y a tout ce qui relève, en effet, de la réglementation en général sur la sécurité informatique, c'est la fameuse directive NIS, Network and Information Security. Et là, on voit bien que euh, bah, le prestataire MSP, il est un petit peu entre les deux, c'est-à-dire que c'est pas lui. Édite, c'est pas lui non plus qui fabrique et pour autant c'est lui qui est en contact direct avec le client. En revanche, là aussi, on a une obligation non seulement d'information des clients qui nécessite soit par voie d'information, on va dire globale, soit carrément par voie de réaction, si c'est bien dans le périmètre du contrat, et eh bien d'apporter le patch correctif lorsqu'en effet la faille est confirmée. Le tout dernier exemple en date, c'est en lien avec les solutions Java, avec une bibliothèque de journalisation qui présentait des failles intrinsèques. Bien, tout prestataire intervenant sur un périmètre système d'information avec ces outils se devait bien, soit de passer le patch si c'était dans le périmètre de vos prestations, soit d'informer le client qu'il se devait de faire les mises à jour obligatoires pour ne pas se mettre à risque. Donc on voit quand même qu'au fur et à mesure que le temps passe, toute entreprise de services numériques a quand même des obligations de plus en plus fortes. Et pour un MSP, c'est encore plus vrai qu'il est censé assurer une certaine continuité d'activité pour le client. En revanche, ce qui n'est pas inclus, et tant mieux Sauf bien sûr, disposition actuelle contraire, c'est la résilience du système d'information du client. Heureusement, euh, le MSP n'est pas censé garantir que le PRA-PCA euh, fonctionnera. Il a peut-être pu, le MSP, contribuer en lien avec son client à rédiger la politique de sécurité d'information, à mettre en place certains des documents qui justement vont permettre de mettre ces politiques de reprise et de continuité d'activité, mais il ne peut pas garantir que le jour où il y a une menace qui se vérifie, tout fonctionnera au doigt et à l'œil. Bien sûr, le risque zéro n'existe pas et là, on voit bien qu'on rejoint aussi les questions de limite de responsabilité et donc de périmètre d'intervention du MSP. Très intéressant, je pense que ça, sera, ça va être donner beaucoup d'indications beaucoup pour, pour nos partenaires et puis tous les MSP qui sont sur ce, sur ce secteur. Je te remercie beaucoup Eric pour le temps que tu nous as consacré. Si, si on a des, des gens qui souhaitent te contacter, peut-être sur LinkedIn par exemple Excellent, on fait comme ça Parfait, eh ben, c'est noté, on mettra tes coordonnées dans la description de cette vidéo. Je te remercie encore pour le temps que tu nous as consacré et puis je te souhaite une excellente année 2022. À vous tous également, portez-vous bien. Au revoir. L'état d'esprit du MSP, c'est avant tout la proactivité. Et cela s'applique sur de nombreux sujets, dont les aspects contractuels et juridiques. Il est donc important d'avoir un bon contrat qui définira précisément le périmètre de ce qui est inclus ou pas dans vos prestations et cadrera vos responsabilités réciproques afin d'être rassuré, quels que soient les problèmes que vous pourriez rencontrer. Il vaut mieux consacrer un peu de temps et d'argent afin d'être serein pour le développement de votre entreprise et vous permettre de vous concentrer sur votre travail. Un grand merci à Maître Eric Lequelenec pour ses précieux conseils. Si vous souhaitez faire appel à ses services, nous vous mettons ses coordonnées en description de la vidéo. Si vous êtes en pleine réflexion sur la structure de votre MSP et notamment vos offres, cette autre vidéo devrait vous plaire.